Bonjour, mon nom est Lorraine Caron et je suis bénévole pour Opération Nero de depuis au moins 20 ans. Tu veux t'impliquer? Forme-toi une équipe de trois et bingo, vous êtes parti sur la route. Tu es seul, tu as le goût de t'impliquer. On peut te joindre à une équipe pour aller sur la route ou on peut t'impliquer à la centrale si tu as le goût de téléphone, à l'accueil, à toi de voir. Pas d'inquiétude, il y a des mesures sanitaires mises en place. Tu as quatre heures de disponible. Où toute une nuit, nous prenons les disponibilités. Tu as une soirée de raccompagnement disponible ou les neuf? Bien, ont temps, on t'attend. Tout est en place, il ne manque que vous. Allez remplir votre formulaire pour devenir bénévole pour la région de Valleyfield ou Vaudreuil sur opérationnerouge.com.